Ah la bicyclette, c'est silencieux, c'est bon pour la planète, pour la santé et ça évite les bouchons. Mais avant qu'un maximum de monde passe de la bagnole à la longe-gambette, on n'est pas arrivé. Oh oh oh non, mais c'est pas vrai, vous pouvez pas faire attention, non La portière, merde Dans la tête des gens, le vélo c'est chiant, ça va pas vite, on se fait voler. Quand il pleut, on est tout mouillé, quand il pleut pas aussi d'ailleurs.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 Et puis, à pire, cette piste cyclable, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça, franchement Non, moi je pense que les gens, ils sont pas prêts pour le monde d'après. Hein. Dans la majorité des cas, le cycliste est un conducteur responsable. Et oui, être vulnérable, ça force à faire attention. Et certains voudraient rendre le vélo ringard. Sauf qu'aujourd'hui, le vélo, qu'il soit électrique ou pas, il est rapide, il a un GPS, il a même des tenues adaptées pour rouler sans se décoiffer. Alors, c'est qui le ringard maintenant Hein Voici Bernard, et depuis deux mois, Bernard est heureux. Bernard arrive toujours à l'heure au bureau. Et sans se forcer. Voiture crevée, pneus changés, transpire, super. Bernard n'est pas stressé non plus. Bagnole, bouchon, merde. Non, moi, bon, aucun, aucun problème de bouchon. Bernard ne se sent pas en danger. C'est quoi ton secret Bernard du vélo. Euh, oui. Vous vous attendiez à quoi Pratique, moins cher qu'un scooter et capable de transporter autant de charges qu'une camionnette, le vélo est vraiment le véhicule le plus adapté au centre urbain. On n'arrête pas d'essayer de chercher des solutions pour la ville de demain alors que franchement rien ne sert de courir. On a le vélo